Ribambelle, Cécile Bergam, édition Lirabel. Il pleut. Il pleut beaucoup. Vraiment beaucoup. « Je m'ennuie, » dit Yumi, « il n'y a rien à faire ici. Si j'essayais mon nouveau parapluie ?» Yumi enfile son maillot de pluie, ses jikatabi, sa capuche anti-foudre, ses lunettes contre l'orage et, parapluie sous le bras, sort dans le jardin. Dehors, le vent souffle fort, très fort, si fort que Yumi ne parvient pas à ouvrir son parapluie. « Tu es vilain, » dit Yumi en s'adressant au vent. « Tu vas voir, petite fille, » dit le vent qui n'est pas content. Il gonfle ses joues et souffle sur Yumi qui s'envole dans le ciel. Hop Par la fenêtre, papa aperçoit Yumi. Il court dans le jardin pour la rattraper. Papa saisit la gicatabi de Yumi, mais le vent souffle si fort qu'il emporte maintenant papa et Yumi. Ouh. Par la fenêtre, maman aperçoit papa. Elle court dans le jardin pour le rattraper. Maman saisit la seta de papa, mais le vent souffle si fort qu'il emporte maintenant maman, papa et Yumi. Par la fenêtre, grand-papa aperçoit maman. Il roule dans le jardin pour la rattraper. Grand-papa saisit la Zori de maman, mais le vent souffle si fort qu'il emporte maintenant grand-papa, maman, papa et Yumi. Par la fenêtre, grand-maman aperçoit grand-papa. Elle court dans le jardin pour le rattraper. Grand-maman saisit la waragi de grand-papa, mais le vent souffle si fort qu'il emporte maintenant. Grand-maman, grand-papa, maman, papa et Yumi. Par la fenêtre, le chien aperçoit grand-maman. Il court dans le jardin pour la rattraper. Le chien saisit la guetta de grand-maman, mais le vent souffle si fort qu'il emporte maintenant. Le chien, grand-maman, grand-papa, maman, papa. Et Yumi. Par la fenêtre, le chat aperçoit le chien. Mais le chat n'aime pas le chien. Et encore moins la pluie. Alors, il reste bien au chaud dans la maison. Et voilà.